Voilà, tout le monde arrive petit à petit. Voilà, petit à petit. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va attendre quelques minutes avant de, de démarrer, que tout le monde puisse se connecter. On est nombreux ce soir Nombreuses Donc bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Euh, L'équipe RS est ravie de vous accueillir pour ce nouveau lundi des qui ce soir est consacré à l'ouvrage d'Alexandra Bouchard, Césarienne sur demande maternelle, Le féminin à l'épreuve de l'accouchement, qui est paru dans la collection La vie de l'enfant, dirigée par Sylvain Missonnier. Euh, ce soir, nous donnons la parole à l'autrice Alexandra Bouchard, qui est psychanalyste et psychologue clinicienne en gynécologie obstétrique. Elle sera accompagnée de Marion Cano, psychologue clinicienne et maîtresse de conférence en psychologie. Euh, Marion Cano a également publié chez Res dans la même collection l'ouvrage Devenir parent grâce à un don de vos sites. Voilà, je vais laisser la parole aux, aux autrices et je vous invite à, après leur petite présentation à, à poser vos questions, à dialoguer. Cet espace est fait pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc je, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence nombreuse ce soir et je me réjouis vraiment de cette opportunité qui m'est offerte de présenter et de discuter le livre que je viens de publier. Je remercie particulièrement, je vous remercie Claire déjà, je remercie Madame dubois sacristère et les éditions RS de m'accueillir ce soir et un grand merci à Marion Cano qui me fait l'honneur de discuter cette présentation. Alors comment est né ce livre le temps dit périnatal a d'abord désigné dans l'émidia postpartum, pardon, a d'abord désigné les médias postpartum avant de s'étendre du désir d'enfant, voire à sa première, à sa première pardon, je suis troublée devant un public aussi large, voire pour certains auteurs à sa deuxième année. On peut dire que si ces contours ne sont pas tracés de manière déterminée, la naissance de l'enfant et donc l'accouchement pour la femme sont bien au centre de ce temps particulier. Or, il existe un contraste curieux entre la littérature scientifique abondante sur la grossesse et le postpartum et le silence qui entoure l'accouchement. Un silence qui conviendrait, je crois, d'interroger. Des études quantitatives décrivent d'un point de vue comportemental l'existence d'une symptomatologie de stress post-traumatique post-partum. Déjà repérée d'ailleurs par Monique Bidlowski. Ces études mettent en avant une corrélation, un lien entre l'intensité et la fréquence de la peur de l'accouchement et les demandes maternelles de césarienne. Mais elles ne nous renseignent pas sur ce qu'il en est de l'expérience en elle-même de l'accouchement qu'en est-il dans le champ de la psychologie clinique? Les travaux récents dans le champ de la périnatalité traitent peu ou à la marge de l'accouchement lorsqu'il se déroule normalement, c'est-à-dire sans menace vitale pour la mère ou pour l'enfant. Or, la normalité, si tant est qu'elle existe, masque mal le caractère tout à fait hors du commun de l'affaire. Quand tout se passe bien, un voile pudique recouvre ce temps particulier de la grossesse et d'une expérience féminine singulière. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais ça, quoi Moi, c'est ce que j'ai eu envie de découvrir. Je me suis demandé que représente dans l'économie psychique de la femme l'expérience de l'accouchement. Comment répondre à cette question C'est-à-dire comment avoir accès à ce temps tout à fait singulier sur lequel il est difficile d'interroger les femmes. Afin de mener à bien mes investigations sur la façon dont l'accouchement met à l'épreuve la femme qui en fait l'expérience, je me suis intéressée à un groupe de femmes en particulier, les femmes qui demandent une césarienne pour accoucher de leur premier enfant en dehors de toute indication médicale c'est-à-dire des femmes qui, de manière tout à fait consciente, ne souhaitent pas s'engager corporellement et ou psychiquement dans l'expérience d'un accouchement par la voie vaginale. J'ai comparé ce groupe à un groupe de femmes dites tout venant », des femmes accouchant également pour la première fois, mais n'ayant pas formulé de demande particulière pour leur accouchement. C'est ainsi que dans le cadre d'une thèse de doctorat en psychologie, réalisée sous la direction du professeur Aline Cohen-Delara, j'ai mis en place une recherche clinique, comparative et longitudinale. Cette recherche est déroulée à la maternité du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital franco-britannique, dans laquelle j'exerce. Certes, la demande de césarienne maternelle sans indication médicale, bien qu'étant en augmentation, reste marginale, en France tout du moins. Cependant, mon raisonnement a été le suivant. L'étude de la demande singulière des femmes qui ont recours à une césarienne en dehors de toute indication médicale, j'insiste, permet d'accéder au contenu latent que recouvre pour elles-mêmes de telles demandes mais permet, ou permettrait également de rendre manifeste un certain nombre de dimensions qui chez les femmes tout venant restent le plus souvent inconscients. Le livre « Césarienne sur demande maternelle » euh, est le fruit de ce travail de recherche. Oui, et j'ai oublié de vous dire que j'ai rencontré ces femmes les, femmes, les deux groupes de femmes à trois temps du pré- et du post-partum, au cours du troisième trimestre de la grossesse, lors du séjour à la maternité et à deux mois du post-partum environ. Lors de ces entretiens cliniques de recherche, des premiers et des troisièmes entretiens cliniques de recherche, pas sur le temps du post-partum immédiat, j'ai également proposé... Aux femmes de se dessiner voilà donc une première réflexe ça c'est pour le, le, le cadre de, de la grossesse une première réflexion que j'aimerais partager avec vous ce soir est la suivante croire que les césariennes sur demande maternelle ont émergé seulement parce que la césarienne est devenue une opération à la fois plus sûre et moins douloureuse constitue, à mon avis, une erreur. De très nombreux mythes rendent compte d'une voie de naissance par le flanc. Esculape, rien que lui, dieu de la médecine et de la chirurgie, fut extrait du ventre de sa mère Coronis par son père Apollon. Bouddha est né de façon immaculée par le flanc droit de sa mère Maya. D'autres récits mythologiques, comme la naissance de Rustam, le héros perse, relatent explicitement une première césarienne pratiquée sur femme vivante. Je cite Il lui fendit le côté sans qu'elle le sentît, et tournant la tête de l'enfant vers l'ouverture, le fit sortir sans faire de mal à sa mère. Personne au monde n'a vu une telle merveille. C'était un enfant comme un héros qui ressemblent au lion, grand de corps et beau de visage. » L'histoire de la Césarienne nous apprend que cette opération fut d'abord pratiquée sur des femmes mortes. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, Numa Pompilius, leur roi de Rome, établit une loi imposant une délivrance post-mortem dans le cas d'un décès en couche. Cette loi, appelée Lex Regia, prit le nom de Lex Caesare sous les empereurs, caesare étant le participe passé du verbe latin caedere, coupé. Tout ça pour vous dire que césarienne ne vient pas de Jules César comme on l'entend parfois. La première césarienne rapportée avec survie de la mère et de l'enfant date de 1500 on l'attribue à Nuffer, un certain Nuffer, châtreur de porc de son état, qui incisa le ventre de sa femme en travail. L'historien Jacques Gélis écrit dans son ouvrage « La sage-femme et le médecin » que les demandes maternelles de Césarienne sont apparues dès que la technique a été utilisée sur femmes vivantes. Et avant même d'offrir une quelconque garantie de survie ou de confort entre le milieu du XVIIIe et la fin du XIXe siècle, à cette époque, l'opération césarienne était réalisée sans asepsie et sans anesthésie et conduisait à la mort de la parturiente dans plus de la moitié des cas. Jélys écrit, je le cite, le ventre ouvert, d'où on débusquait la vie toute frémissante attirait. Épouse épuisée ou provocante, demandée à être ouverte par le côté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui motive de telles demandes De nombreux facteurs tentent à rendre l'opération césarienne de plus en plus pratiquée, voire même de plus en plus désirée. Très schématiquement, on retrouve du côté des médecins et des services de gynécologie obstétrique la crainte de poursuites judiciaires en cas de complication de l'accouchement ou la recherche de simplification dans et les accouchements, de l'organisation et de la gestion des accouchements. Du côté des femmes, on retrouve la peur de l'accouchement, la peur de mourir, la peur de perdre le contrôle ou encore la crainte d'une atteinte des organes génitaux. Mais si ces éléments sont fondamentaux et nécessitent d'être examinés avec soin, les enjeux intersubjectifs et intrapsychiques de l'accouchement sont, de mon point de vue, tout aussi essentiels et moins documentés. La thèse que je soutiens est la suivante. Le caractère sexuel, génital et infantile des représentations induites par l'accouchement à venir met à l'épreuve les défenses du moi de la femme, de la femme enceinte, et nécessite des modalités spécifiques de traitement de l'angoisse qu'elle suscite. Le caractère sexuel, génital de l'accouchement renvoie à la conception de l'accouchement comme le dernier temps de l'acte sexuel pour la femme le temps où la femme délivre le fruit de l'accouplement, le temps où Soma et Germaine se séparent, écrit Hélène Deutsch. Et j'ajouterai la prime de plaisir qui lui est attachée. Le caractère sexuel infantile désigne la réactualisation de la problématique d’hypienne féminine et ses spécificités, à savoir la persistance de l'attachement à la mère pré-oedipienne le refoulement du vagin et la levée de ce refoulement. La levée du refoulement du vagin traduisant dans la théorie freudienne la reconnaissance de la différence des sexes. Une seconde piste de réflexion que je vous propose est l'importance de l'ancrage somatique de l'expérience de l'accouchement au risque de la douleur et du débordement traumatique. Les auteurs qui ont travaillé sur le développement de la subjectivité chez l'enfant ont montré l'importance des éprouvés corporels. Il en est à mon avis de même pour la femme qui accouche et qui devient mère. Un des enjeux de l'expérience de l'accouchement est bien le maintien du sentiment continu d'exister, au sens de Winnicott, pour l'enfant qui naît bien sûr, mais également pour la femme qui accouche. Lors de l'accouchement, la femme est prise entre deux feux la nécessité d'éprouver l'accouchement pour que l'expérience s'inscrive psychiquement, et le risque du débordement traumatique. En effet, le moi de la femme qui accouche est attaqué à la fois du dedans par la réactivation des fantasmes et des désirs œdipiens obtenir un enfant du père, prendre la place de la mère faire un enfant à la mère, et du dehors, par l'éprouvé douloureux des contractions utérines. Car la dimension sexuelle de l'accouchement est bien, comme le propose Guy Cabrol, un impensé radical transgressif, un inceste primordial, imposé par la nature et interdit par la culture. La dimension sexuelle de l'accouchement, qu'elle soit génitale ou infantile, doit être maintenue à distance. Dans l'analyse des verbatimes, j'ai retrouvé les éléments suivants. Chez les femmes tout venant, la dimension sexuelle de l'accouchement émerge sous forme de lapsus ou à travers des rêves, c'est-à-dire que cette dimension est refoulée, tandis que la, la grande majorité des femmes qui demandent à accoucher par césarienne, au contraire, manifestent clairement leur souhait d'éviter la représentation insupportable du passage de l'enfant dans le vagin. Quand ce n'est pas le cas, car pour certaines ce n'est pas le cas, l'accouchement est alors purement et simplement dénié. Par exemple, une femme qui, qui, leur, qui se dessine euh, au moment de, de l'entretien, quand je lui propose la consigne, « Pouvez-vous vous dessiner le jour de votre accouchement ?» alors elle fait un dessin et puis elle commande elle, elle, elle, elle, elle commande, c'est pas mal elle commande, euh, et ben il y a moi, l'hôpital, la valise et on a un bébé donc la, la césarienne semblerait jouer un rôle par excitant aux représentations de l'accouchement susceptible de faire effraction dans la, dans la psyché en tout cas pour les femmes qui demandent des césariennes voire même d'ailleurs peut-être pour… enfin bref, à voir. Qu'en est-il chez les femmes tout venant À la suite des auteurs qui se sont interrogés sur les raisons du maintien de la douleur de l'accouchement, je pense par exemple à Claude réveau mes résultats vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle la douleur jouerait, pour les femmes tout venant, un rôle par excitant vis-à-vis -vis de ces représentations constituant une seconde possibilité pour contenir l'excitation sexuelle génitale et infantile, l'appréhension de la douleur et les moyens mis en place pour la combattre pourraient avoir pour fonction d'occulter les représentations et les sensations induites par l'expérience de l'accouchement présent, à venir ou passé. L'investissement de la douleur et des moyens pour la combattre pourrait également s'entendre comme un contre-investissement d'un désir et d'un plaisir interdit. Une troisième solution, enfin, devant la menace du débordement pulsionnel sur le temps de l'accouchement cette fois, serait la mise au travail de ce que Jacqueline Schaeffer a conceptualisé sous le terme de « travail du féminin ». De quoi s'agit-il Le travail du féminin, correspond au développement de la capacité du moi à se laisser pénétrer, à se laisser envahir par la pulsion, sans effraction traumatique. Ce que Jacqueline Schaeffer a théorisé à propos de la jouissance je propose de le transposer à l'accouchement. Autrement dit, l'expérience de l'accouchement mobiliserait la capacité du moi à lâcher ses défenses anales Contrôle, maîtrise et phallique, déni de la différence des sexes, théorie sexuelle infantile, toute puissance et à se laisser envahir par la pulsion. L'accouchement constituerait en cela une opportunité pour la femme de rencontrer et d'expérimenter son féminin. Pour conclure cette présentation, je dirais que le temps périnatal s'il s'étend du désir d'enfant à, à, de... à sa première voire à sa deuxième année. La naissance est au centre de ce temps particulier. Qu'elle soit naturelle, artificielle, programmée, déclenchée ou prématurée, la naissance de l'enfant se confond, pour combien de temps encore, avec l'accouchement pour la mère. L'accouchement est un temps nodal du devenir parent, l'actualisation d'une promesse, le temps de la rencontre avec le bébé de chair. Je soutiens l'idée que la façon dont il se déroule et dont la femme l'éprouve puisse avoir valeur d'empreinte sur les premiers liens mère-enfant. Cette position centrale de l'accouchement au sein de la clinique périnatale mériterait, me semble-t-il, d'autres développements. Mais l'accouchement ne serait pas que cela. Il constituerait également un temps tout à fait singulier au sein de l'élaboration de l'Oedipe féminin et par conséquent un temps singulier du être femme. Merci Alexandra, merci beaucoup, on peut t'applaudir pour cette belle présentation. Euh, c'est vrai qu'on aimerait le faire en chair et en os et en même temps, c'est vrai que ce format-là euh, nous permet aussi euh, voilà, d'être aussi assez nombreux autour de toi et autour de, de la présentation euh, de ce livre. Écoute, euh, tout d'abord, euh, je tiens d'abord à te remercier Alexandra pour euh, cette invitation à échanger autour de ton livre et à remercier l'équipe d'ERES. Et j'aimerais vraiment souligner euh, le plaisir que j'ai eu à te lire. Euh, ton propos est riche, euh, très agréable à lire. Alors là, je pense que ta présentation a vraiment euh, donné un aperçu de la richesse de tous les fils que tu tires dans, dans, dans ton livre. Euh, et euh, là, je vais essayer, avant de te poser quelques questions, moi, de... de voilà, de reprendre les éléments effectivement euh, clés, euh, mais sont tellement nombreux que c'est impossible de tous les reprendre ce soir, mais voilà, j'en ai, ai choisi quelques-uns euh, quand même. Alors, effectivement, tu l'as souligné, même dans la clinique périnatale, euh, l'expérience de l'accouchement est souvent peu analysée. Et je te rejoins euh, dans ton hypothèse pour expliquer ce silence, qui serait que finalement, euh, euh, la dimension sexuelle de l'accouchement, euh, serait probablement à l'origine de ce silence qu'on retrouverait non seulement chez les femmes concernées, mais aussi chez les soignants, et tu écris même les psychologues et les psychanalystes. Euh, et, tu, et tu viens de, de le dire, finalement, comment euh, euh, les, on interroge peu euh, la façon dont l'accouchement s'est passé, et c'est souvent ça s'est passé. Et toi, justement, effectivement, tu vas mettre le projecteur sur ce ça, voilà. comment ça s'est passé C'est vrai que quand on donne la possibilité aux femmes de parler durant leur grossesse de ce qu'elles imaginent de l'accouchement ou de parler après la naissance de leur bébé de leur accouchement, souvent on a un matériel qui va être assez riche et les femmes disent à quel point finalement elles, elles ont pu peu partager aussi cette expérience de l'accouchement comme si l'arrivée de la naissance, de l'enfant venait effacer, et tu le dis bien, comment il y a une, une forme de collusion entre comment la naissance vient recouvrir l'expérience de l'accouchement pour, pour la femme. Alors, ton livre va vraiment permettre de questionner ce que représente l'accouchement pour la femme, qui en fait l'expérience, comment cette expérience va la mobiliser psychiquement au point pour certaines d'entre elles, donc tu nous l'as dit, euh, de, de, de choisir de recourir à une césarienne en dehors de toute indication médicale. Et donc, tu vas aller questionner euh, derrière ce type de demande les motifs euh, inconscients et on s'éloigne vraiment du pré, des préjugés euh, selon lesquels ce type de demande finalement serait une demande de confort. Hein, de, on entend souvent « c'est une césarienne de confort ». Ou, euh, tu le dis très bien aussi dans ton, dans ton livre, euh, comment euh, on imagine ces femmes comme voulant tout contrôler. Mmh. Euh, donc ça, c'est assez intéressant euh, parce que vraiment, euh, enfin tu navigues euh, entre tes deux groupes, c'est-à-dire le groupe des femmes qui n'ont pas fait de demande particulière par rapport à leur accouchement, les femmes qui ont fait une demande d'accouchement par césarienne. Mais ce qui est très appréciable, c'est comment tu vas questionner euh, ce, qui, ce, qui, ce qui recouvre cette demande. Et euh, finalement, euh, tu, tu écris qu'il n'y aurait pas de bonne ou de mauvaise manière d'aborder l'expérience de l'accouchement, mais que chacune renverrait une tentative singulière de faire avec ou de faire face à l'accouchement. Et je trouve que c'est ce qui ressort vraiment aussi de ton livre, c'est qu'on ne se dit pas bah, « il vaut mieux que ce soit comme ça ». Ce n'est pas du tout l'objet de, de, de ton livre parce qu'on pourrait être pris par, euh, par ce type de, de mouvement. Alors, juste quelques mots sur la façon dont tu as construit ton livre. Euh, tu, tu en as fait une illustration ce soir. Dans un premier temps, tu proposes euh, une évolution anthropologique, sociale et médicale et juridique de l'accouchement, euh, de l'historique de l'obstétrique, qui est absolument passionnant. Enfin, vraiment, ce livre... Euh, témoigne d'une grande maturité au sens où on sent que tu as vraiment euh, tu as lu beaucoup, tu as vraiment métabolisé tous ces écrits et que tu nous offres d'une certaine façon une synthèse de toutes ces recherches et c'est euh, très très intéressant et effectivement tu montres dans quel contexte apparaît la césarienne pour ensuite aborder la question des demandes de césarienne par euh, des césariennes sans indication médicale avec effectivement toutes ces questions autour de la mort de la femme, c'est vrai que c'est toujours intéressant, même si on le sait, ce retour, cette historique sur l'obstétrique nous renvoie aussi à quel point l'accouchement et la mortalité maternelle étaient aussi, et la mortalité infantile, très, très associées. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est important. je trouve que c'est important de le souligner, c'est que vraiment, ton propos est très dense, mais tu fais un effort de synthèse, à chaque chapitre, ce qui nous permet vraiment de te suivre euh, voilà, dans, dans, dans, ton, dans le cheminement de tes idées, euh, qui part finalement donc de l'évolution de l'obstétrique à la question des études qui ont été déjà faites sur le sujet, qu'on pourrait dire la question du, du manifeste, c'est-à-dire ce que disent les femmes, et on va juste sur le discours manifeste, et toi tu vas t'interroger euh, au contenu latent dans une perspective psychodynamique et psychanalytique. Alors, tu vas donc euh, t'intéresser à ces demandes de césarienne sans indication médicale et aller bien au-delà en nous proposant une exploration euh, de la façon dont la femme, euh, la place que l'accouchement va prendre au sein de la trajectoire psychosexuelle de la fille à la femme. Et à cette occasion aussi, tu nous proposes une revue de la littérature tout à fait remarquable sur tous les travaux sur le développement psychosexuel féminin de Freud et de ses successeurs, qui t'ont beaucoup nourri pour penser cette clinique, et qui est très riche et très intéressante pour les psychologues cliniciens qui s'intéressent à ces questions et pour vraiment pour les étudiants, je trouve, aussi qui veulent se pencher sur cette question. Euh, du développement psychosexuel féminin euh, qui est, voilà, tu fais vraiment j'ai beaucoup apprécié ce travail là donc euh, je, je, je vous invite à, à, à lire euh, euh, notamment le livre d'Alexandra pour, pour ces raisons là alors juste avant de te poser euh, quelques questions euh, effectivement euh, tu vas euh, interroger dans quelle mesure la demande maternelle de césarienne est une modalité de traitement de euh, l'excitation sexuelle génitale et infantile suscitée par les représentations et l'expérience de l'accouchement. Et tu, finalement, tu vas euh, mettre en lien, expliquer euh, probablement que derrière la demande de césarienne maternelle, il y a une recherche de l'évitement de la voie vaginale et du caractère insupportable de la proximité de l'enfant et du sexe de la mère. Mais ce n'est pas le seul point. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est vraiment un des axes que tu as développé et qui est extrêmement intéressant pour comprendre euh, euh, voilà, ces, ces, ces demandes. Mais je trouve aussi que la lecture de ton livre montre justement toute la richesse et encore une fois à la fois euh, l'importance euh, en psychologie clinique, d'orientation psychanalytique, d'essayer de dégager des tendances communes pour mieux comprendre un sujet, mais de toujours euh, resituer notre intérêt dans la singularité du sujet. Et c'est ce que tu fais en nous illustrant euh, par différentes présentations cliniques, euh, tu nous montres à la fois qu'il y a des points communs et puis il y a un certain nombre de différences, notamment la question des identifications à la figure maternelle. Et euh, j'ai été assez sensible aussi euh, au fait que tout ce travail théorico clinique que tu as mené puisse être euh, intéressant pour penser la façon dont on accompagne les femmes de façon générale autour de l'accouchement par voix basse, mais aussi euh, par césarienne. Et je, je, je pense que les, les personnes qui sont présentes ce soir auront probablement euh, euh, tout un tas de remarques et de questions euh, intéressantes euh, à, ce, à ce sujet. Alors, première peut-être question. Euh, tu l'as dit comme ça, on l'a entendu. Tu as parlé des dessins que tu mmh. as proposés euh, euh, aux femmes d'ailleurs c'est vraiment euh, un matériel très intéressant hein, donc, donc tu, tu partages hein, dans le livre tu partages ces dessins réalisés pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant est-ce que tu pourrais euh, nous en dire un petit peu plus sur ce, alors c'est une très vaste question hein, euh, sur déjà ce qui t'a conduit à choisir le dessin comme outil méthodologique et les intérêts que tu y as trouvés alors, euh, euh, c'est difficile de répondre à cette question, je trouve, sans pouvoir les partager, en fait, parce que, du coup, ça, ça donne très envie. Euh, J'aimerais pouvoir, euh, pouvoir vous, vous montrer un, un, un dessin pour, pour répondre à cette question. J'ai proposé aux femmes de, de se dessiner euh, à deux temps de rencontre, pas, pas, à, pas à J2 de leur accouchement, quand je les voyais ensuite de couche. Euh, l'idée, c'était de solliciter des représentations, de, de, de solliciter des, des représentations, un peu euh, à la façon dont on... Enfin, sur le même principe que, que euh, les psychologues utilisent le, le dessin d'enfant, par exemple, avec l'idée de solliciter du, du matériel Inconscient, je trouvais ça intéressant aussi de cette idée de régression euh, qu'on qu entend parfois à propos de de, de la femme enceinte. Enfin, et, et, et, la, la question du corps aussi m'a inté intéressée et hum, la façon aussi, le dessin c'est un test projectif et moi j'ai réalisé ma, ma thèse sous la direction d'Aline Cohen de Lara qui est projectiviste mais pas du tout, euh, euh, je ne me sentais pas du tout à l'aise avec l'idée de proposer un, un Rorschach par exemple mais euh, c'était plus facile à mettre en place la, la, la question du, du dessin donc j'ai demandé aux femmes de se dessiner et avec une consigne qui était « je vous propose de vous dessiner le jour de votre accouchement », donc une, avec quelque chose de flou, et pour voir un peu ce qui allait venir, c'est-à-dire qu'au-delà du dessin, je me suis, au-delà des dessins qui m'ont vraiment intéressé beaucoup en après-coup, c'était vraiment la, la, la consigne verbale « je vous propose de vous dessiner le jour de votre accouchement, et de voir un peu ce qui venait ». Et, et, et, et le l'ambiguïté qu'on pouvait entendre dans je vous de vous dessiner c'est un, un vouvoiement de politesse mais elle, de dessiner qui et le jour de l'accouchement c'est sur quel temps est ce que c'est euh, euh, Est-ce que c'est l'expulsion? Le, Est-ce que c'est l'arrivée à la maternité? Enfin, le jour? Est-ce que c'est après avec le bébé et de voir un peu quel matériel allait émerger à ce moment-là? En fait, c'était un peu au départ. Bon, alors j'avais j'ai d'autres collègues qui ont travaillé aussi avec le dessin de l'accouchement, donc j'avais un peu une idée, mais c'était un peu aussi un un peu un test, qu'est-ce qu'est-ce qu qu que ça va solliciter et qu'est-ce qui va émerger Et ce qui a émergé a dépassé largement mes attentes, en fait. Parce que non seulement il y a un contenu au niveau des verbatim qui est tout à fait incroyable, et puis il y a aussi cette richesse dans les, dans les les dans les dessins eux-mêmes, finalement. Oui, absolument. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé très intéressant. Ça venait étayer le matériel clinique dans tes entretiens, mais ça venait apporter autre chose aussi effectivement de, de, de projectif. Et alors il y a plein il y a plein d'éléments assez intéressants. Donc vraiment, je pense qu'effectivement il faut voir ces dessins justement pour enfin pour, pour saisir toute la toute la richesse justement de avant et après. C'est ça, ça aussi qui est intéressant. J'ai trouvé ça aussi... Euh, je me suis questionnée pourquoi je n'ai pas pu proposer les dessins à, en postpartum immédiat. Parce qu'au départ, j'avais quand même l'idée de les proposer à, aux trois temps, de proposer euh, euh, enfin, l'entretien clinique, euh, le, le dessin et quelques auto-questionnaires aux trois temps. Et puis le premier entretien, j'ai il y a eu un raté, je n'ai pas, pas, pas demandé. Et parce que demander, c'est comme si au moment qui suit vraiment le temps de l'accouchement, quelque chose était trop ouvert encore ou trop fragile et que solliciter comme ça euh, des représentations et aussi des défenses, finalement, était trop, fin, était trop difficile à supporter pour les femmes. Et je me suis moi-même surprise à, me, à, à ne pas le faire et il y a une chose qui m'a beaucoup aussi intéressée et c'est pour ça que je pense que ce serait un outil ou ça serait une, euh, un outil de recherche clinique ou enfin, voilà, peut-être une autre voie à développer pour d'autres recherches c'est vraiment l'équivalent euh, de, de, du choc dans le rocha, c'est-à-dire le moment où la femme, est on, on, on, presque en entretien on, on, on entend ce silence me dessiner le moment de l'accouchement mais, mais je fais quoi Et mais entre le moment où la consigne est posée et le moment où la femme commence à dessiner ou commence à répondre il y a parfois des temps très très longs où on sent qu'il y a vraiment un effet de sidération et donc c'est dans le alors, ce n'est pas, pas, pas le cas dans le livre, mais dans ma thèse, c'est le cas. J'ai comparé euh, euh, tous les dessins avec, on retrouve des, on retrouve par exemple que le temps de l'accouchement, c'est vraiment le temps le plus souvent, mais pas toujours, en salle de naissance sur le moment euh, qui précède la naissance c'est celui-là qui revient le plus souvent pour toutes les femmes mais ce n'est pas toujours le cas il y a des femmes qui dessinent leur visage qui vont vraiment coller à la consigne je vous propose de vous dessiner elles dessinent leur visage il y a comme ça voilà, des, des, des possibilités de réponse et je pense qu'on pourrait catégoriser et à partir de ça peut-être mener d'autres recherches est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur la place qu'occupe le conjoint dans le psychisme de ces femmes, euh, ce qui permet de faire un peu le lien aussi, euh, tu t'es rendu compte aussi que dans les dessins, il y avait ouais. quelque chose qui changeait entre les dessins réalisés pendant la grossesse et après euh, l'accouchement oui alors bah, ça, ça ça apparaît très nettement dans, dans le dessin de l'accouchement mais ça apparaît aussi dans le, dans le, dans le, dans le discours hein. c'est que avant d'avoir accouché les femmes ont un discours très couple euh, euh, la, alors évidemment je parle d'une façon générale parce que ça peut être aussi, euh, c'est pas vrai pour toutes les femmes et en fait ce qui, ce qui apparaît c'est que les dessins avant, les femmes se dessinent souvent en couple ou en lien, ou tenant la main, ou le conjoint est présent, il a un rôle à jouer, c et, et, et souvent il disparaît ou alors il change de place. Ou parfois même la perspective du dessin, c'est assez curieux, comme si elle s'inversait autour d'un axe. Et ça, bon, ben, ça mériterait aussi d'autres travaux, mais parfois le, le, le conjoint disparaît totalement. Comme si avant d'accoucher, il y avait cette idée que l'accouchement était une expérience de couple et qu'après l'avoir vécu, euh, euh, ben, l'expérience était quand même beaucoup plus euh, euh, singulière. Il y avait une autre réalité finalement qui, qui était euh, apparue, perçue et partagée. Avec des différences justement entre les deux groupes, c'est-à-dire que les groupes justement de femmes qui avaient accouché par césarienne, le conjoint était davantage quand même présent. Ça, c'est pas, pas net. C'est pas, pas net, d'accord. C'est pas forcément net parce que en fait, finalement, j'ai l'impression que la, la, la césarienne, elle, elle, elle, elle permet. Dans, dans certains cas, d'aller jusqu'au bout de cette idée. C'est comme s'il y avait un fantasme d'une naissance commune. Nous allons avoir un enfant. Et d'ailleurs, en clinique, dans la clinique, on, en, on entend souvent, euh, on a accouché, on a eu la péridurale, on a fait ci, on a fait ça. Comme s'il y avait l'idée que c'est le couple qui donnait naissance à un enfant. Et ce que l'expérience la, de l'accouchement vient faire, c'est qu'elle vient un peu faire voler en éclat cette idée-là. C'est-à-dire que ce n'est pas le couple qui accouche, c'est la femme. Et il y a quelque chose d'une dissymétrie, enfin, il y a quelque chose de la différence des sexes qui, qui, qui, qui vient là et qui est posée et qui est éprouvée par la femme et par le couple. Et ça, ça me fait rebondir un petit peu sur ce que, ce que tu as dit, euh, au début de ta présentation, quand tu dis que je parle sur, enfin que, que mon, mon sujet ouais, effectivement traite de ce que représente l'expérience de l'accouchement euh, dans la, la psyché euh, de, la, de la femme, j'ai aussi en tête que cette expérience a un effet. Elle a un effet euh, dans, dans le postpartum. Elle a un, la façon dont elle va être vécue va avoir un effet dont la femme va euh, se récupérer d'une certaine façon. Euh, euh, ensuite de couche, va se va, va, va être transformée va pouvoir euh, va s'engager dans le lien avec avec l'enfant mais ça c'est des choses qui peut-être ont été euh, plus vues ou plus plus euh, plus travaillées et puis là on parle de deux d'une étude avec deux groupes de femmes bien distinctes bien stigmatisées d'une certaine façon mais il y a toutes les femmes entre les deux c'est-à-dire toutes les femmes qui vont avoir des césariennes mais qui n'ont pas demandé à les avoir mais qui vont pouvoir dire non mais en fait je suis bien contente parce que je n'avais pas envie il y a celles pour lesquelles ça va être dramatique mais ça vient aussi, je trouve, éclairer ce qu'il en est quand. Euh, euh, et ça, il faudrait, euh, enfin, il faudrait vraiment enfin, en parler avec, euh, avec des sages-femmes. Il y a, des, a des accouchements, il y a des stagnations de la il y a des, des accouchements qui n'avancent pas, des travails qui, qui, qui, qui n'avancent pas, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'il y ait de raison, euh, euh, comment dire, euh, euh, somatique évidente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, ça veut dire que parfois on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas. Ça ne veut pas dire non plus que ce soit psychique, mais bon, il y, y a aussi toutes les nuances de gris entre les deux. Il y a des femmes aussi qui racontent qu'elles ont eu une césarienne pour la naissance de leur premier enfant et qu'en revanche pour le second, ben elles avaient, parce qu'il s'est passé des choses entre la naissance du premier et l'accouchement du second, l'accouchement par voix basse était devenu possible. Probablement parce que d'autres choses, d'autres enjeux, dans les identifi identifications maternelles, par exemple, dont tu parlais, la question des identifications à la mère, ont peut-être été remaniées, ce qui fait que le deuxième accouchement, cette fois, une voie basse devient possible. Voilà. Merci merci Alexandra, j'aurais encore plein d'autres choses à, à, à te dire, mais je vais laisser la, la parole aux personnes qui nous écoutent. En sachant que vous avez deux possibilités, vous pouvez soit poser vos questions dans le chat, et à ce moment-là, je les, je les relayerai, soit aussi lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, si vous me laissez la parole, je vais reparler. Donc, prenez-la vite il y a Madame Ankar qui lève la main. Oui, alors, allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir et merci pour euh, cette présentation. Euh, je vais dire de quelle place je, je parle déjà. Euh, J'ai été euh, sage-femme 25 ans, quasiment tout le temps en salle d'accouchement. Et je suis aussi philosophe intervenante en éthique médicale. Donc, euh, votre sujet m'intéresse euh, à double titre. et euh, je, enfin, je, je souligne effectivement la pertinence de, de votre remarque sur euh, l'expérience effectivement que le, euh, le, lors de l'accouchement il se passe quelque chose et que du coup il y a des femmes qui euh, lors de, de deuxième ou de troisième naissance euh, ont, ont mûri disons et, et ont, ont regret d'avoir eu une césarienne qu'elles ont peut-être désiré euh, consciemment ou pas. Euh, lors d'une première naissance, il y a euh, toute cette question du, du contrôle que, sur laquelle j'aimerais que vous, vous reveniez, parce qu'effectivement, euh, j'ai souvent expérimenté euh, ces histoires de stagnation euh, inexpliquée qui, à mon avis, relèvent parfois d'un blocage psychologique. Et c'est tout le travail, je dirais, de la sage-femme que d'arriver à à débloquer ça, surtout qu'on souvent ce sont des femmes qu'on ne connaît pas en amont. Mm. Donc il faut, il faut rentrer dans leur histoire et dans leur intimité assez rapidement quand on, quand on a saisi ça pour arriver à ce qu'elles accouchent de manière auto si si on veut mener à une voie basse, parce que je trouve qu'effectivement, partir en césarienne juste parce qu'il y a... Un blocage de cet ordre-là, c'est un peu leur voler leur physiologie et aussi leur faire perdre de la puissance qui est, qui est acquise aux femmes et qui est, qui est majorée lors de lors d'un accouchement qui fait qu'il y a quelque chose de qu'on passe justement au statut peut-être de, de, de femme et de mère, autrement qu'on peut l'être précédemment. Donc ça, ça me paraît assez important tout autant qu'on peut être pris aussi dans le conflit de respecter euh, les désirs euh, exprimés euh, de manière manifeste, d'avoir une césarienne pour des raisons euh, autres, qui sont parfois de l'ordre aussi des agressions sexuelles ou autres. Mm. Euh, donc, il euh, ne faut pas non plus, certes, rentrer dans la création des, des traumas en refusant ces demandes, mais, mais je trouve quand même dans l'ensemble assez fort dommage qu'on n'arrive pas à dénouer quelque chose qui permette à ces femmes d'accoucher physiologiquement. Parce que bon, il y a quand même tout un, un commerce aussi derrière derrière les discours qu'elles peuvent entendre à, à certains égards pendant la grossesse qui font que effectivement elles en viennent à demander ces césariennes alors qu'elles pourraient très bien accoucher ouais, mais facilement. Non, <rire> voilà. non, c'est sûr, mais c est, c est, je trouve que c'est toute la difficulté et toute la toute la toute la difficulté de, de traiter ce sujet c'est-à-dire ouais. que à la fois euh, euh, enfin plusieurs choses quand, quand je vous écoute euh, moi j'ai été frappée enfin si, je ne sais pas si euh, vous avez eu l'occasion enfin si vous avez lu mon, mon livre ou pas mais peut-être si vous le vous, encore <rire> vous, vous, le, vous le lirez mais moi j'ai j'ai été frappée euh, de retrouver chez les femmes qui demandent des césariennes pour, sans, sans indication médicale une, une grande, euh, un grand nombre d'histoires ou de, de pathologies préexistantes. Et moi je m'attendais à retrouver des pathologies, euh, enfin pathologies, euh, je ne sais pas si le terme est juste, mais à... à euh, des, des, des, vraiment des, des difficultés. Enfin, l'idée que quelque chose de leur corps euh, était, était pas solide, qu'elles avaient un corps qui un corps malade. Alors, ouais, on retrouve des histoires de maladies chez elles, chez, dans, dans leur lignée maternelle ou, ou paternelle. Où, euh, euh, et moi je m'attendais à des difficultés de plus d'ordre sexuel et c'est pas ce que j'ai retrouvé et au fond ce que j'ai entendu c'est que ces femmes euh, euh, demandaient, euh, avaient l'idée qu'en contrôlant ce qui se passerait au niveau de leur sexe, de, du sexe qui accouche, elles, elles allaient contrôler tout enfin contenir tout ce qui pouvait être de, de l'ordre d'une pathologie plus large. Quelque part, il y avait cette idée que si mon sexe est préservé, je suis préservée Et ça, euh, ça on, peut, on, on, peut quand même, on peut quand même le, le, le relier euh, avec, euh, avec, euh, avec l'idée de... Euh, bah, l'idée l'idée de, de la de la menace de, castra, de castration euh, euh, en psychanalyse et, et, et ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est une première chose que j'ai que j'ai trouvé et que suscite votre remarque et, et la deuxième chose euh, à laquelle je pense c'est qu'il y a aussi des femmes euh, pour lesquelles, la voix vaginale, le vagin, c'est l'organe de la mère, et pas de elle en tant que mère, mais de leur mère. Et que pour se dégager de cette, de cette mainmise, elles ont entre guillemets, hein, avec beaucoup de guillemets, pas d'autre solution que prendre une autre voie. C'est à dire pour devenir non mais elles ont peut-être une autre sauf que quand on se retrouve à, soit en salle de naissance soit comme quand on nous les adresse nous à la maternité c'est madame Intel elle veut pas elle veut une césarienne est-ce que tu peux la voir elle est à 15 jours de son accouchement ça va faire court pour mettre certaines choses au travail c'est ça que je veux dire, je ne dis pas que ce n'est pas possible en soi, c'est qu'il euh, y a des choses qui nécessitent un peu de temps pour être élaborées et qu'on n'a pas toujours ce temps-là euh, quand on est sage-femme dans une salle de naissance ou psychologue dans une maternité. Mais que certaines femmes peuvent, peuvent s'engager, euh, tomber enceinte, rencontrer un partenaire, euh, faire un enfant parce qu'elles ont dans l'idée qu'elles pourront avoir une césarienne euh, pour accoucher. Oui, ce que tu dis, Alexandra, que ce n'est pas possible psychiquement à ce moment-là. Oui. Tu... Il ne s'agit pas de C'est de dire aussi que des fois, il y a une temporalité psychique, et c'est ce que tu l'as dit. Finalement, à l'occasion peut-être d'une autre naissance, les choses vont se jouer différemment. Et effectivement, ce que tu as repris sur l'importance de l'étayage du corps, enfin comment finalement oui. les femmes qui ne font pas de demandes particulières autour de leur accouchement semblent avoir euh, davantage confiance dans, dans leur corps, si je peux enfin, oui. Le raccourci, hein. Oui, enfin, il y a aussi des femmes qui ne font pas de demande particulière et qui accouchent par césarienne et, euh, et, et, et d'ailleurs, parmi enfin, par les femmes que j'ai rencontrées dans le cadre de l'étude dans, dans les deux groupes, et dans, dans le groupe tout venant il y a une femme entre guillemets, qui n'avait pas formulé de demande particulière et qui à la suite de l'entretien qu'on a eu enfin, ça, ça m'a quand même beaucoup troublée euh, donc elle était en tout à fait fin de grossesse. C'est une primipare et après notre entretien, peut-être 15 jours, trois semaines après, son fœtus qui était en tête s'est mis en siège. Bon, c'est pas, ça arrive, mais chez une primipare le, le dernier mois, c'est pas monnaie courante. Et donc elle a eu, euh, elle a eu une radio du bassin, et tout le tralala et elle a donc du coup accouché par césarienne. Bon, et moi, je me suis dit, évidemment, euh, c'est de ma faute. Et, euh, et de, de, de dans l'autre sens, il y a une femme qui avait demandé une césarienne, une femme qui, pour laquelle il n'était absolument pas question d'accoucher par voix basse, et eh bien qui a rencontré un médecin qui euh, a élaboré un certain nombre de choses, qui, dont la, la crainte, a, enfin, bon, qui a pu être entendue dans ce qu'elle disait, et qui a finalement accouché euh, par voix basse il y a aussi des, des mouvements quand même, hein? tout n'est pas dans le marbre. Hein? Et justement, c'est très intéressant de voir comment, comment ça passe de l'un à l'autre. Et qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a permis justement ce, ces, ces, ces remaniements en tout cas, il me paraît assez manifeste que leur, leur, effectivement, leur rapport au corps est assez important, leur, la confiance qu'elles peuvent avoir en elles. Et, euh, ce qu'il faut, c'est qu'elles acceptent pour arriver à avoir une voix basse qui se passe bien, pour autant aussi, hein, parce que sinon, c'est pas... C'est mieux avoir une césarienne. Euh, c'est quand même d'accepter que ce n'est pas la tête qui doit contrôler, mais c'est justement mmh. le corps qui accouche. et Tout se passe dans, dans cette bascule. À partir du moment où elles acceptent que de lâcher le contrôle psychologique pour laisser leur corps pousser l'enfant, elles accouchent et elles accouchent plutôt bien. Oui, mais parfois, ça, ça, parfois ça marche pas. Parfois, ça bloque. Mmh. Parfois, parfois c'est trop difficile. Parfois, elles ne peuvent pas. Alors, je crois qu'il y a Paul Châtel qui a levé la main, non Oui. Merci en tout cas pour votre question. Il vous faut activer le micro, monsieur Châtel. On ne vous entend pas. Et vous m'entendez là C'est bon. Bonsoir. Euh, D'abord, merci euh, pour votre conférence. Il y a plein de, plein de mots très précieux qui ont été prononcés. Euh, moi, je, je suis obstétricien, oui, je suis accoucheur. Et je suis accoucheur pas très loin du franco-britannique, mais je suis dans une clinique où euh, je suis principalement des patientes qui accouchent par les voies naturelles. Et de temps en temps, mais ce n'est pas trop euh, mon exercice, j'ai des, des demandes de césariennes par les patientes. Euh, c'est des demandes, alors pourquoi est-ce qu'elles arrivent en clinique D'abord, ces patientes, ce n'est pas tellement qu'on en fait commerce, c'est que dans la majorité des cas, les hôpitaux n'en veulent pas. Ça, il faut quand même le dire. Peut-être qu'aux Franco-Brites, ils le font, mais à Port-Royal, ils ne les prennent pas en charge et ils considèrent que c'est une un, un espèce de, de luxe qu'elles voudraient s'offrir. Enfin voilà, en tout cas, ça ne rentre pas dans leurs critères d'éligibilité. Il faut les faire changer d'avis. Et moi, j'ai toujours été, parce qu'il y a la dimension médico-légale dont vous avez parlé, mais la grande crainte des obstétriciens, c'est de faire une césarienne dite de convenance ou en dehors d'indication médicale qui se complique. Mmh. Et ça, c'est la grande crainte. Et donc, il y a un mouvement de psychiatrisation de ces patientes et qui consiste à dire, non, non, le psy a dit que c'était OK pour la césarienne, donc je me suis protégé. Mmh. Et donc, ça, moi, je trouve ça assez, assez, moi je, je trouve ça assez redoutable, en fait. En fait, on, on rend ces patientes quasiment malades de quelque chose. C'est anormal de vouloir demander une césarienne. Alors, moi, je considère que tous les projets de naissance de mes patientes sont, euh, sont recevables et je ne les questionne pas beaucoup. C'est-à-dire que je, je leur dis juste que les possibilités qui leur sont offertes et elles choisissent, mais je ne les questionne pas. Alors, est-ce que j'ai raison ou tort En tout cas, je ne veux pas psychiatriser une demande spécifique de la part de mes patientes parce que je trouve que ce n'est pas mon job en fait. Mais peut-être que, peut que j'ai tort, mais je n'ai pas envie de leur dire Ah, vous demandez une césarienne, il faut aller voir le psy. Ça, ça m'embête. Voilà. D'accord. Hum. Et donc, donc ça, c'est le truc. Et, et la question que je voulais poser principalement, c'est que vous avez inclus des patients qui venaient pour leur première naissance. Absolument, oui. Or, on a pas mal de patients qui demandent des césariennes après une première naissance traumatique. Alors, pourquoi avoir exclu ce traumatisme de la voix basse qui n'est pas que fantasmé Alors, je n'ai pas exclu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment… C'est de... justement… Euh, ce qui m'intéresse, c'est enfin, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse, c'est quelque part la dimension euh, si, on, comment dire, si on, on, on inclut dans une étude des patientes qui demandent des césariennes. Euh, suite à un, un premier accouchement traumatique, on a la, la, la préconception que bah oui c'est normal parce que c'est normal, normal. Oui. elles veulent une césarienne c'est normal parce qu'elles ont eu des forces, parce qu'elles ont eu un périnée complet, parce qu'elles ont perdu mm -hmm. leur bébé, parce que parce que là. La et moi mon idée c'est pas du tout de savoir si c'est bien ou si c'est mal, si c'est normal ou si c'est pas normal mon idée c'est de se dire ça fait quoi, qu'est-ce que ça mobilise, qu'est-ce que ça met en mouvement l'accouchement d'une façon générale, pas nécessairement euh, la césarienne se confronter à cette idée, je vais, mettre, je, je, je vais accoucher, ça fait quoi donc si on l'a vécu déjà, l'idée est, est complètement différente je comprends tout à fait, mais en fait… Ça aurait été faire une autre étude. Bah, en fait, si vous voulez, je suppose, enfin, je ne sais pas combien il y avait de patientes dans votre étude, d'ailleurs, parce qu'on n'en voit pas tant que ça, des patientes qui, qui, qui font ces demandes, mais de temps en temps, on a des patientes qui ont, vous parliez des mères, vous parliez des amis, des patientes qui ont des vécus familiaux traumatiques, c'est-à-dire ma mère a perdu un enfant à un accouchement voie basse, il y a une espèce de peur comme ça transmise, euh, les analyses systémiques et tout ça, enfin, des peurs transmises par la mère. Et, et, et la fille dit, bah, écoutez, voilà, dans la famille, maintenant, c'est césarienne. Enfin, voilà. hum. Alors moi, je ne la questionne pas du tout. On, on y va, ce n'est pas la question. Oui, mais mais, mais moi, moi, je les... moi, je, moi, je les questionne. Ah non, non, non, ben, <rire> oui, mais ça, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est en fait, on a l'impression en excluant ces patientes qui ont vécu le traumatisme de l'accouchement ou qui ont, à qui on a transmis le traumatisme de l'accouchement, soit par une mère, soit par une amie, que finalement, l'accouchement, c'est c'est finalement et ce que j'entendais juste il y a une seconde, comme si c'était un fantasme, que c'était difficile, comme si c'était un fantasme, que c'était dangereux. En fait, non, toutes les patientes n'accouchent pas bien et il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et en fait, il y a cette pensée magique qui est récurrente autour de la naissance et de l'accouchement, qui est, de mon point de vue, pour les patientes hyper culpabilisant et qui, en plus, ne fait, fait pas avancer les choses. Enfin, je veux dire, il euh, ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Quoi. Et, la, et la pensée magique est quand même hyper centrale dans, dans tout le discours sur la périnatalité. Oui, mais si vous avez l'occasion de lire le, le livre, vous verrez que justement euh, ce n'est pas, pas ce qui est mis avant. Et, et pour euh, juste pour rebondir par rapport à ce que vous avez parlé de la psychiatrisation, je pense qu'on se fait une représentation. Enfin moi je, pour pour euh, travailler cette question de la rencontre du psychologue dans d'autres services, notamment des couples, des oui. parcours d'infertilité ou en maternité de façon générale, on se fait une représentation de rencontrer un, psycho, un psychologue, c'est tout de suite parce qu'il y a quelque chose de difficile. Et on voit bien euh, quand on lit le livre d'Alexandra, justement, tout l'intérêt de laisser un espace possible avec un psychologue qui laisse venir aussi ce qui, ce qui, euh, la singularité de la patiente pour justement qu'elle puisse un peu mettre au travail en fait, cette demande qui n'est pas anodine. C'est vrai que, voilà, mais il ne s'agit pas de vouloir faire changer d'avis, mais et vraiment, enfin, ça, je pense que ce n'est pas psychiatriser la demande... Euh, non, ouais. Encore une fois, vraiment, tout ce que j'ai entendu et toute la présentation, je trouvais ça passionnant. L'aspect psychanalytique, je ne le maîtrise pas du tout. Du tout. Je trouvais qu'il y avait des mots vraiment très précieux sur le fait que c'était la femme qui accouchait toute seule. Enfin, c'est vrai, ces trucs de couple ou alors les papas qui ont des contractions à la consultation, c'est un grand classique. Donc, ça, c'est hyper intéressant, mais je suis toujours très inquiet, finalement, de ce questionnement sans cesse de ces demandes. Quand elles sont pas purement refoulées, enfin, je veux dire, c'est notre expérience quotidienne, c'est-à-dire que il y a des patientes qui, à Port Royal, pour pas citer cette maternité, si elle vient et qu'elle dit, écoutez, voilà, j'ai envie d'une césarienne, la réponse, ça sera non. C'est eux qui posent l'indication, c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont le pouvoir. Et même si d'ailleurs il y a un traumatisme obstétrical, ça ça pose pas la question, la question n'est pas posée. Et on dira à la patiente jusqu'au bout, bah, écoutez, on vous dira ce que le staff a décidé. Et donc, y a, y a, et, et donc finalement, je trouve que ça, c est, c est, ces femmes qui font ces démarches sont hyper fragiles, ou en tout cas fragilisées, parce que questionnées sans cesse, ah, pourquoi tu fais ça, nan, nan, nan. et elles viennent en clinique. Et euh, c'est une réalité franco-française, mais voir un psychologue en France, bah, c'est psychiatriser les choses. C'est comme ça. Mais c'est important. Euh, mais mais c'est important que justement les équipes soignantes, enfin, c'est vraiment justement le, la façon dont on parle du psychologue. Euh, en tout cas, euh, ce n'est pas psychiatrisé. Attendez, mais surtout, moi, je les, ai, je les ai rencontrés dans le cadre d'une recherche. Je les ai pas rencontrés dans le cadre d'une demande de césarienne, c'est très différent. Mais, non, mais, toi, tu reçois quand même euh, à l'hôpital, quand même, quand il y a une demande de césarienne, il me semble que… Tu, que... Oui, mais comme vous le disiez, il y, en a très, il y en a peu, il y en a à peu près, en grosso modo, il y en a cinq par an. C'est très marginal. Oui. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment cette démarche clinique, c'est-à-dire cette démarche de recherche. C'est partir d'un cas particulier, d'un cas singulier, quelque chose qui, a priori, ne se trouve pas ne se voit pas beaucoup et pour aller justement euh, euh, c euh, découvrir, euh, le, en, en découvrir des choses sur le, sur le cas général. Oui, je... C'est une démarche je clinique peux... comme une autre. C est, c est... Ah non, est... Évidemment, ce faisant, j'ai découvert à la fois des choses sur les femmes qui demandent des césariennes pour une première grossesse sans indication médicale, mais aussi, et c'était le, le, mais aussi sur les autres. Hum. Et aussi sur les gens qui les sur ceux qui les accompagnent d'ailleurs. Et mmh. il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas eu, évidemment, la possibilité d'aborder ce soir. Donc, peut-être, ben, continuons, je ne sais pas. Mmh. <rire> ah, Ça invite à, à lire l'ouvrage et à en reparler. C'est bon, merci. merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on se laisse une toute petite dernière question avant de se quitter, parce qu'il est déjà à l'heure. On, on aimerait prolonger les échanges. Est-ce que quelqu'un... A... Je souhaiterais avoir une dernière question ou remarque. Non, c'est bon pour vous? Bon. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, on, on va, on va s'arrêter. Est-ce qu'Alexandra, tu veux un, un dernier mot euh, conclure? Ben, vous remercier. Je vois les participants qui quittent la, la, la, la, la salle. Donc, euh, bah, vous remerciez pour euh, votre invitation. Vous remerciez aussi beaucoup pour vos questions. Et puis, euh, j'espère euh, à bientôt. Vous pourrez retrouver bien évidemment les ouvrages d'Alexandra Bouchard et de Marion Cano en librairie. Et sachez que le replay de cette euh, séance sera disponible sur le site des éditions IRS rubrique « Actualité des auteurs » ou sur la page du livre d'Alexandra Bouchard. Merci de votre attention et à bientôt. Au, Au revoir. revoir. Au revoir.